et euh, la page de Zoé, bien évidemment. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de juillet, le soleil est en cancer jusqu'au 22, et le cancer, c'est votre secteur du travail, mais du travail quotidien, hein, ce n'est pas euh, votre carrière, c'est le travail, comment vous l'organisez, euh, comment... Euh, quelles sont vos méthodes etc mais c'est aussi euh, un, le secteur de la forme donc avec le soleil qui est quand même un, un symbole de vitalité hein, euh, disons que vous allez avoir envie de briller dans votre travail euh, si jamais vous travaillez ou alors de briller si vous êtes en vacances par votre forme, par votre, hein, votre côté sportif, euh, euh, si vous l'êtes, hein, ou alors du, par vos connaissances, hein, parce que euh, vous pouvez aussi, euh, avec ce secteur euh, 6 euh, qui est euh, donc euh, mis en valeur par le cancer, euh, euh, faire la preuve de votre savoir, de tout ce que vous avez appris, euh, accumulé, euh, comme connaissance, il hein. euh, y a euh, bon une dimension de soins également. Hein. Alors de soins que vous apportez aux autres parce que vous allez euh, souvent. Hein, les versos peuvent être des travailleurs sociaux, peuvent être euh, hein, assistants social ou assistante sociale. Il euh. y a si vous voulez, vous allez vous occuper des autres. Euh, Hein, à votre manière, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup dans l'entraide, hein, c'est votre... Euh, disons que c'est votre destin, hein, que d'être dans l'entraide et la solidarité. Et donc ce, ce moi-cancer vous permet euh, d'exprimer finalement ce, ces côtés, euh, ces aspects de votre personnalité. Après le 22, alors là, euh, le soleil va être en Lion, c'est-à-dire face à vous, dans votre secteur social. Euh, donc euh, obligatoirement, votre vie euh, relationnelle va être au premier plan, hein, pendant la période Lyon. Bon, on en reparlera le mois prochain avec Mercure qui va également être en cancer. Donc ça va insister hein, sur tout ce que je vous ai dit à propos du Soleil en cancer. Euh, sauf que Mercure est rétrograde et qu'elle qu redeviendra directe le 12 du mois. Donc une, un Mercure rétrograde en 6, pff, la technique ne suit pas. Il hein. euh, y a des, des, des, des instruments avec lesquels vous travaillez, que ce soit un ordinateur ou... Euh, euh, des outils que vous utilisez, euh, qui peut-être peuvent être en panne, hein, ne pas marcher en tout cas jusqu'au 12, hein, Après le 12 ça va remarcher, vous inquiétez pas euh, et euh, si vous avez euh, des interrogations également parce que vous pouvez avec un Mercure euh, en Cancer, on peut se poser beaucoup de questions, hein, c'est très possible, eh bien, après le 12 vous aurez des réponses à ces questions et même peut-être un peu avant parce que la planète va stationner hein, avant de reprendre une marche directe donc elle ne elle sera plus rétrograde hein. euh, donc on peut dire que euh, à partir du 4 5 6 juillet hein, euh, les choses vont euh, peut-être reprendre un, un, un cours euh, normal euh, qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur ce mercure en 6 euh, bon euh, vous pouvez être comme le disait le soleil aussi une aide considérable, enfin considérable, être quelqu'un qui va vraiment aider ses proches être là pour ceux qui en ont besoin peut-être pour ceux qui sont malades aussi enfin bon malades. Euh, en 6 c'est jamais des, des graves maladies ça peut être vous savez souvent on a des maladies chroniques des allergies des choses comme ça donc euh, bon ça peut vous tomber dessus comme ça peut être l'un de vos proches et vous vous en occuperez pendant deux trois jours. Euh, je veux dire avec, avec Mercure, hein, ça passe quand même très très rapidement. Et puis, euh, bon, euh, je veux dire les rapports avec l'entourage en général seront peut-être un petit peu plus axés sur les émotions que sur l'intellect, ce qui n'est pas mal hein, pour vous. Vénus maintenant et elle est toujours en bon aspect avec vous, hein. elle repart hein, euh, depuis, euh, à partir du 25 juin, euh, elle est repartie en marche directe, elle repasse euh, tout le premier décan assez lentement, le deuxième, le troisième, enfin voilà, elle, elle terminera sa route euh, le 7 août euh, et elle rentrera en cancer à ce moment-là, mais elle est très bien placée. Hein, euh, pour vous, les versos, elle est en signe d'air, euh, les gémeaux et un signe plutôt gai. Euh, donc il peut y avoir de la gaieté dans l'air, il peut y avoir euh, pour vous un sentiment d'exister pleinement, un sentiment de, de fête, hein, un côté un peu ludique. Euh, dans vos relations avec les autres peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît ou que vous avez quelqu'un à séduire et alors ça ça va énormément vous plaire et vous amuser parce que pour vous la séduction c'est un jeu hein plaire vous savez comment y faire c'est un jeu aussi et euh, je sais pas si vous avez remarqué mais tout ce que vous prenez comme un jeu ça marche alors que quand vous prenez les choses trop au sérieux, trop à cœur, ah bah ça marche moins bien. Hein Faites-moi un retour sur ce que je viens de vous dire, ça m'intéresse. Euh, les relations avec les enfants seront aussi au, au premier plan avec cette Vénus euh, en Gémeaux, mais ça l'est déjà depuis euh, le mois d'avril. Peut-être que certains euh, vont être parents, qu'il peut y avoir un accouchement, ou alors si vous voulez... Euh, mettre un bébé en route, c'est également euh, un excellent, une excellente période euh, pour ça. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la joie dans l'air, euh, et euh, disons que ça va compter vraiment pour certains d'entre vous plus que pour d'autres, hein, parce que ça dépend tout ça, euh, la force de, de Vénus, elle dépend vraiment euh, de votre thème natal, de, de la position qu'elle occupait le jour de votre naissance. On termine avec Mars et Mars est également en bon aspect avec vous et là pour le coup jusqu'au mois de janvier. Hein. Donc euh, alors c'est vrai que Mars est une planète bagarreuse et qui peut donc y avoir du conflit mais du conflit si vous voulez euh, de la polémique. Hein, on va dire Mars est dans votre secteur 3 qui est un secteur d'échange. Donc vous allez avoir des échanges un peu polémiques euh, avec... Euh, ceux qui vous entourent hein, peut-être parce que c'est votre esprit de contradiction qui va parler c'est très possible hein euh, mais bon alors peut-être aussi que vous aurez à, à vous bagarrer pour un projet hein, parce que mars peut euh, effectivement euh, être euh, vous pousser à, euh, à vous vraiment à, à défendre une idée vous voyez ce que je veux dire vous avez une idée en tête et vous n'en démordrez pas avec ce mars euh, en bélier et je pense que vous aurez raison hein. autant parfois par exemple quand on a des aspects de saturne ou d'uranus ça sert à rien hein, on se bat contre euh, quelque chose d'inerte pour saturne et contre euh, beaucoup plus fort que vous euh, avec uranus euh, mais avec Mars, on se bat euh, souvent à armes égales, et euh, bon, euh, c est, c est, les joutes, à mon avis, sont plus intellectuelles et verbales que, euh, que physiques, bien entendu. Hein. Alors, euh, bon, il euh, y a aussi le fait que le, le bélier, euh, donc votre troisième secteur, représente votre entourage proche. Donc, euh, essayez Hein, euh, quand vous exprimerez euh, vos idées, euh, de ne pas être trop affirmatif et, et parce que vous allez forcément vous engueuler avec quelqu'un de votre entourage, vous fâcher. Hein, mars va rester six mois, hein, donc euh, euh, pourquoi vous fâcher avec vos proches C'est vraiment idiot pour des idées. Hein, euh, donc euh, essayez d'atténuer ce côté très